Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo euh, que vous m'avez demandé euh, vous m'avez demandé de parler des livres que je ne recommande pas c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude en général de parler de livres que j'ai bien aimés et que je vous conseille quoique il m'est arrivé parfois de pousser quelques, quelques petits coups de gueule euh, très mesurés hein euh, c'est vrai que ces derniers temps euh, j'ai lu quelques livres que je ne recommande absolument pas et euh, bah, c'est l'occasion en fait de vous en parler et surtout de vous prévenir euh, si vous avez envie de lire ces livres là puisque euh, s'ils si m'ont pas plu, peut-être qu'ils peuvent ne pas vous plaire, etc. Peut-être que c'est pas la peine de dépenser votre argent euh, en achetant ces livres. Évidemment, il est possible que des personnes aient aimé ces livres. Après, euh, si ces livres sont sur cette liste, c'est en général qu'il y a des problèmes de représentation et de discrimination. Euh, donc, euh, comme ça me tient à cœur et que je pense que c'est méga important, on peut aimer quand même ces livres, mais ça n'empêche qu'il y a des gros problèmes dedans. C'est parti, et le premier livre que je ne recommande pas, c'est Freak City euh, de euh, Catherine Schrock. Bon, les prononciations de nom d'auteur, comme d'habitude, euh, quoi qu'il en soit, en fait, c'est l'histoire d'un garçon, euh, on est du point de vue du garçon, important de le noter, qui euh, harcèle des meufs dans la rue. Voilà, il y a une meuf qui est jolie, euh, et en gros avec ses potes, ils sont là, « Eh mademoiselle, eh mademoiselle, enfin voilà, les gros connards !» Sauf que euh, la demoiselle ne se retourne pas, euh, et l'ignore, et du coup ça le, ça le titille encore plus parce que du coup euh, elle se refuse un peu, en quelque sorte. Et elle ne prête pas attention euh, à leurs conneries. Euh, je ne sais plus comment il se retrouve, je sais plus s'il la suit ou s'il la revoit par hasard après, euh, et en fait il se rend compte que cette euh, jeune fille qui ne s'était pas retournée euh, en fait est sourde. Et que c'est la raison pour laquelle elle ne s'est pas retournée. Voilà, donc on part déjà sur une bonne base. Après, outre ce contexte de rencontre qui est tout à fait euh, discutable, euh, disons que ça ne s'améliore pas du tout dans le récit. La jeune fille sourde est considérée par la quasi-totalité des personnages comme une personne bizarre, une personne euh, déficiente intellectuellement, etc. Non pas que ce soit forcément un, un problème, mais en tout cas euh, avec sa surdité va tout un tas de clichés comme quoi elle comprend rien, elle est conne comme ses pieds, euh, personne l'aimera jamais. Et en gros, euh, ce garçon se retrouve à tomber amoureux de cette fille. Soit on lui dit qu'il est complètement con parce que sortir avec une handicapée euh, c'est trop bizarre, et que c'est pas sexy, et que bah euh, que caca. Soit on lui dit, oh là là, c'est merveilleux, euh, tu t'intéresses à une petite handicapée. Euh, en gros, le côté charité. Donc d'un côté comme de l'autre, euh, rien ne va. La jeune fille en plus en question a très peu d'occasion en fait de contrebalancer ce discours, parce que d'un certain côté, on pourrait se dire, oui, bah le validisme, les discriminations, c'est une réalité, donc tous les personnages sont validistes, etc. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais euh, en fait, il n'y a pas vraiment de contre-discours. Il y a juste un tout petit moment où, du coup, euh, la fille sourde et une de ses amies qui est sourde aussi explique un petit peu euh, que la communauté sourde, déjà, c'est une communauté, qu'il y a une culture sourde, et, des petites choses comme ça, et qu'elles non elles ne veulent pas forcément entendre, enfin voilà, des, des trucs comme ça, mais euh, c'est tellement petit par rapport à toutes les conneries qu'il y a autour que euh, bah, ça passe un peu à la trappe, et euh, ce qui est valorisé, c'est le fait que, oh là là, il s'intéresse à une fille sourde, alors que lui, euh, il est euh, entendant, euh, oh là là, quel courage, quoi. C'est bof. Et voilà, je commence déjà à m'énerver, et ce n'est que le premier livre, <rire> donc accrochez-vous à votre slip. Je pense que j'en ai assez dit euh, sur Freak City. Le deuxième livre que je ne conseille pas, c'est Le garçon bientôt oublié de Jean-Noël Schiarini, qui est un roman paru à l'école des loisirs sur une jeune fille trans, a priori. Et je dis a priori parce que c'est juste mal foutu en fait. Pour le coup, c'est pas forcément hyper oppressif, enfin mais c'est juste pas bien foutu, euh, on sait pas où l'auteur veut en venir, euh, c'est très mal décrit. La jeune fille trans est dans une espèce de truc un peu onirique, chelou, euh, poétique, machin. J'aurais euh, euh, dit euh, oui, euh, ne m'appelez plus euh, Deadname, appelez-moi le garçon bientôt oublié. Enfin genre c'est hyper bizarre, pas du tout réaliste. Euh, bref, je pense que c'est juste à côté de la plaque en fait. Ouais. Je ne peux pas vous conseiller ce livre pour parler de transidentité en fait, je, je trouve que ça va pas. Enfin, voilà. Bon, j'ai fait court pour celui-là. Je passe au troisième livre que je ne conseille pas, de l'influence de David Bowie euh, sur la destinée des jeunes filles, de Jean-Michel Gwennania, euh, qu'on m'avait conseillé en me disant, oui, un personnage non-binaire, tout ça c'est trop bien. Alors non, pas du tout, euh, c'est pas du tout un personnage non-binaire. Euh, clairement, on voit que ça a été écrit par un cis qui qui connaît rien à la non-binarité, qui a essayé de faire un truc, un, un, un, lutte contre le stéréotypes de genre, etc. Euh, mais en fait ça marche pas du tout, enfin, c'est absolument n'importe quoi. Déjà, euh, le mec, du coup, euh, c'est sous-entendu que il est pas dans les normes de genre parce que ses mères sont lesbiennes. Voilà, donc déjà de base on part pas très bien. Euh, les mères lesbiennes vivent complètement en autarcie. C'est un peu comme si elles vivaient dans une communauté lesbienne complètement fermée à Paris. Euh, alors, j'ai vécu à Paris, euh, mais la communauté lesbienne qui rencontre aucun hétéro euh, et qui est 100% hétérophobe, euh, je suis désolée, mais ça n'existe pas. Hein. Voilà, euh, on a l'impression qu'elle ne vaut que dans les lieux lesbiens, euh, qu'elle ne rencontre jamais d'hétéros, euh, ce qui est en vrai pas possible en fait. Euh, il <rire> y a tellement d'hétéros, il y a tellement de lieux hétéros, il y a tellement peu de lieux lesbiens en vrai. Autant, euh, des lieux gays, je veux bien, il y en a beaucoup, mais des lieux lesbiens, y, y, ça se compte sur les doigts de la main. Donc non, c'est pas possible, c'est pas crédible. Et en plus, euh, on est face à une mère lesbienne qui rejette son fils parce que à la fin elle découvre qu'il est hétéro, quoi. Enfin non, ça n'existe pas ces conneries-là, faut, faut arrêter de, euh, de, ah, de véhiculer des clichés comme ça, et puis après, donc le mec euh, fait croire que en gros euh, il est une fille euh, pour rentrer dans des boîtes lesbiennes, enfin. Euh, ça va pas du tout, du tout, du tout, euh, c'est pas du tout une personne non-binaire, non, non c'est un mec hétéro euh, qui est paumé, euh, et qui joue à l'homme lesbien, enfin non, mais c'est n'importe quoi, enfin, j'ai face spammer tout le long de ma lecture, et en plus le titre est complètement mensonger, il n'y a rien à voir avec David Bowie, euh, il n'est pas du tout queer, euh, il n'est pas du tout euh, similaire à David Bowie, il euh, y a une mention de David Bowie, trois lignes à la fin, euh. Enfin, oh, franchement ça sert à rien, Enfin euh, si vous cherchez un livre sur la non-minarité, euh, lisez pas ça, quoi, enfin, euh, c'est... Ah bon, on continue. <rire> Ensuite, euh, je ne recommande pas, Bleu blanc sang euh, de Bertrand Puard. Alors, là, c'est pas pour les mêmes raisons, du coup pas pour des raisons de, de représentation. J'avais dit que je ferais une vidéo dédiée sur ce livre, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, mais en gros, euh, comme il était présenté, j'avais l'impression que ça allait être un roman révolutionnaire, euh, avec euh, des personnages qui étaient anarchistes, etc. Enfin, C'est comme ça qu'est posé le truc, c'est en gros, il y a un mystère autour de tableaux euh, d'une peintre féministe révolutionnaire, euh, durant la, la Révolution française, euh, et en gros, on cherche des trucs sur ses tableaux, machin, etc. Donc je m'attendais à un truc un peu histoire de l'art euh, autour de la Révolution, il euh, y a tout un groupe d'anarchistes qui est hyper important dès le début, enfin voilà, on sentait qu'il y avait, y avait quelque chose qui pouvait avoir un potentiel politique sauf que, euh, bah en fait c'est pas du tout ça, et euh, ça foire complètement le côté politique et ça se transforme en saga familiale avec des, des, des secrets de famille et des trucs comme ça et, et des choses sur plusieurs générations où tout le monde est cousin-cousine, enfin voilà. Alors sur ce point de vue là c'est bien foutu, euh, mais euh, du coup, le propos de la révolution, euh, de la lutte des classes, enfin des tas de choses comme ça en fait, est, Complètement effacé, et on se retrouve avec, à étudier une peintre révolutionnaire euh, qui, au final, est, est euh, quand même issue de la noblesse, et on se rend compte que tous les personnages de roman sont issus de la noblesse, y compris ceux qu'on pensait qui étaient euh, des classes populaires et de la classe ouvrière et des choses comme ça. Résultat, j'ai trouvé que c'était pas cohérent avec le propos du livre, j'ai eu l'impression réellement de me faire arnaquer, et on vendait de la révolution, euh, de l'anarchie, de la lutte des classes et, et des trucs comme ça, et du féminisme. Et au final, je me retrouve avec euh, pff, une saga familiale, euh, d'héritage de riches, comme il y en a d'autres. Donc, euh, voilà, je ne peux pas vous le conseiller euh, d'un point de vue politique. Enfin, ça, pas, je trouve que ce pas cohérent. Enfin, voilà. Ensuite, autre livre que je ne recommande pas, euh, c'est, sans doute à votre étonnement, La Belle Sauvage de Philippe Pullman. J'ai adoré Les Royaumes du Nord, La Croisée des Mondes, Le Miroir d'Ambre, tout ça, j'adore. Euh, et donc ça, c'est supposé être la suite. Enfin, plutôt la, le préquel, puisque c'est l'histoire de Lyra quand elle est, quand elle est bébé. Euh, mais le truc est hyper gros. Ça fait ça, quoi. Et j'ai l'impression qu'il se passe rien. Enfin, vraiment, j'étais habituée à... Alors, même si les Royaumes du Nord, c'est un peu long à démarrer, etc. Euh, enfin, très vite, euh, voilà, il se passe des choses. Euh, on part à l'aventure, euh, tout ça, tout ça, quoi. Et là, non, il se passe... Vraiment rien, enfin je me suis fait chier en fait tout du long. Il y a un moment, ils partent sur un bateau, machin et tout, mais le truc il dure 500 pages et c'est super long. Et, euh... et du coup, non, non je me suis vraiment emmerdée. Et à la fin, je lisais super vite là pour essayer d'arriver à la fin, quoi, parce que c'était dur. Enfin, vraiment, non j'ai pas compris ce livre, quoi. Donc, bon, voilà, enfin, je je recommande pas vraiment. Euh, il me reste deux livres, euh, et les deux là, c'est encore des qui me font m'énerver. On n'est pas juste sur, je me suis fait chier. Euh, Everything Everything de Nicola Youn. Le livre a eu beaucoup de succès, il a été adapté au cinéma, il euh, y avait certaines qualités euh, au, -delà, au niveau de la représentation notamment, parce que l'héroïne est noire, mais... Mais c'est ultra validiste quoi C'est horrible Le livre... Euh... T'as l'impression qu'au début ça part bien parce qu'en gros ça parle d'une enfant euh, et d'une jeune fille qui a une maladie qui fait qu'en gros euh, elle est sensible à à peu près tous les microbes euh, du monde et euh, donc elle ne peut pas partir de chez elle euh, c'est les, les... la maladie de l'enfant bulle, c'est comme ça qu'on qu en parle dans les médias. Et donc en gros elle vit euh, confinée euh, dans sa maison avec des tas de filtres à air et des tas de, de choses comme ça avec sa mère. Donc voilà on est sur une héroïne malade euh, au début euh, du moins. Et en fait, et là je vais spoiler euh, parce que de toute manière euh, je trouve qu'il faut pas spécialement lire ce livre, donc euh, voilà, elle tombe amoureuse du voisin et euh, en gros, bah, elle va être amenée à peut-être essayer de sortir, quoi, en gros. Et, sauf que euh, le fond du livre, en fait, c'est comme je suis malade, je n'ai pas de vie. Je ne peux pas sortir à l'extérieur parce que voilà, euh, la maladie est comme ça. Donc, euh, ce n'est pas une vie. C'est ça la morale de l'histoire, c'est quand tu es malade, ce n'est pas une vie. Et à la fin, en fait, on découvre qu'elle n'était pas malade depuis le début, que sa mère était folle. On tombe encore dans la psychophobie, mais voilà. Que sa mère était folle, donc en gros, elle a inventé euh, le fait qu'elle ait une maladie pour pas qu'elle sorte et euh, pour la, la cloîtrer chez elle et l'avoir avec elle toute sa vie, quoi, en gros. Mais euh, elle n'a jamais été malade, tout est bien qui finit bien, parce que, en fait, l'héroïne n'a jamais été malade. Et maintenant qu'elle a découvert qu'elle n'a jamais été malade, elle peut enfin commencer sa vie. Et, et c'est horrible, enfin, il faut pas... Euh... Imagine, toi-même, tu as une maladie, euh... enfin peu importe laquelle, qu'elle soit chronique ou un handicap, etc. Et tu lis ce livre en te disant « Ah, oh, c'est cool, il euh, y a une urine qui est malade, qui a un handicap, euh, je vais pouvoir me retrouver, etc. » Et ben non, en fait, ce qu'on te dit, c'est que euh, à la fin, tout est bien, qui finit bien parce que tu n'es plus malade, tu n'es plus handicapé et avant, en fait, tu ne vivais pas, ce n'était pas une vraie vie, et c'est absolument dégueulasse, en fait, de véhiculer des idées comme ça. Donc, ouais, non, je ne suis pas d'accord et je ne peux pas vous recommander ce livre, malgré le fait qu'il ait été euh, hyper populaire et tout, enfin, c'est juste pas possible, et j'ai l'impression que personne s'en est rendu compte de, de ce qui est des sous-jacents, parce que, ah bah, tout est bien qui finit bien, c'est cool, quoi. Mais non, ça, ça va pas du tout et en plus ça véhicule des, des idées fausses en fait sur euh, la maladie dont est supposée souffrir l'héroïne euh, parce que euh, en fait il n'y a aucune réalité médicale puisque on découvre que depuis le début elle n'est pas malade donc en fait euh, tous les symptômes, tout, toutes les choses en fait c'est du flanc et il n'y a rien qui est fait pour rétablir la vérité sur ce qu'est réellement cette maladie etc. Donc en plus ça véhicule des idées qui sont fausses quoi. Donc, euh, ouais non, ça va pas du tout, hein, vraiment pas, non, non, non, hein, voilà, voilà, euh, voilà, voilà, je termine là-dessus, ça va pas. Et pour terminer, quand même, euh, dernier livre que je ne recommande pas, euh, Trans Barcelona Express d'Hélène Couturier, qui est sorti très récemment, euh, que j'ai lu parce qu'il euh, y avait de la représentation trans dedans, donc je me suis dit, ah c'est cool non, c'est pas cool, euh, j'aurais mieux fait de garder mon argent, franchement, euh, je vous le dis clairement, je regrette d'avoir acheté ce livre, même si bon, il fallait que je lise quand même pour, euh, pour pouvoir vous en parler, ne serait-ce que. C'est l'histoire du néon N6, machin, sa famille, euh, qui va en vacances à Barcelone, et en gros elle découvre un cahier euh, qui a des dessins trop beaux, elle essaye de retrouver la personne qui est propriétaire de ce cahier, et qui dessine des choses trop belles, et, et voilà, et, euh, et il se trouve que euh, cette personne est une jeune fille trans. Sauf que du coup, euh, en gros, euh, elle passe par euh, « Oh là là, ce cahier est à une fille, il faut qu'on la retrouve », à euh, « Oh là là, je découvre qu'en fait c'est un garçon, et euh, ils vont chez les parents, et donc du coup les pa la, la nana en fait c est, c est, a été mise à la porte par ses parents, donc euh, quand euh, les autres ils sont là « On a trouvé le cahier de votre fils, machin machin », euh, en gros ça se passe pas bien, fin, et euh, finissent par retrouver euh, la fille dessinatrice trans euh, sauf que bah, elle a pas trop envie que des inconnus se mêlent de sa vie euh, du coup euh, le groupe de 6 cherche une association qui pourrait l'aider parce qu'ils ont envie de bien faire, et ils cherchent plein de trucs sur la transidentité sur internet on a l'impression que ça essaye de faire du one-on-one -on -one, mais euh, que ça va pas du tout parce que ça n'a pas les bonnes informations y a aucun angle en fait, c'est juste livré de manière un peu brute genre ils discutent entre eux ah, j'ai trouvé sur internet que blablabla ça voulait dire nignigna, euh, mais au final, euh, on se concentre sur l'hormonothérapie, sur euh, la chirurgie, sur euh, ce que ça fait de changer de sexe, enfin des trucs comme ça. Il euh, y a tout un, tru un truc qui est fait autour des chromosomes XX, XY, enfin voilà. Euh, et euh, le pire, le pire, le pire, c'est que cette meuf trans n'a pas le droit d'être genré correctement de tout le livre en fait. Tout le livre, c'est il, il n'y a pas une seule fois où euh, on dit « elle », peut-être à toute fin, et encore que. Je veux dire, c'est un livre qui essaye de faire la transidentité pour les nuls, mais qui n'est pas capable d'expliquer qu'en fait, à une personne trans, tu t'adresses en utilisant le beau bon pronom, en fait. Tu dis pas « il » à une meuf trans. Enfin, c'est juste la base de la base, quoi. Avant de demander à une meuf trans, que ce soit dans un bouquin ou pas, hein, euh, si elle va prendre des hormones ou pas, peut-être que tu devrais, oui, euh, juste dire « elle ». Enfin, c'est juste, ouais, la base. Il euh, y a même un moment, mais là c'était le pire, Je j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe Le groupe de 6 euh, va dans une association LGBT, euh, en gros, pour aider la meuf qui n'a pas envie d'être aidée. Enfin bon, admettons, ils y vont. Et là, ils rencontrent un mec trans, euh, on le sait pas tout de suite, mais après on le devine, qui est genre la meuf trans ou masculin, bien sûr, bien sûr, très très crédible, et qui commence à expliquer les chirurgies et l'hormonothérapie à ce groupe de six sortis de nulle part, qui dit « Ah oui, on a rencontré une fille, on a rencontré un garçon qui veut devenir une fille, Genre, mais dans quel univers La personne qui a écrit ce livre n'est jamais rentrée dans une asso-LGBT quoi, enfin, il n'y a pas assez de renseignements là, il y, a... y a une tentative. Oui, mais en fait, ça aurait été mieux euh, de faire tout le truc sur, en fait, genre correctement la personne plutôt que de donner des détails sur, euh, sur la transition médicale, quoi. Enfin, c'est pas possible de faire ça. Euh, euh, voilà, il y a même un truc à la fin où, genre... Euh, tout le monde est content, machin, tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, notre petite héroïne 6 française retourne chez elle et elle rencontre une dernière fois la meuf trans. Voilà, merci de m'abrégler, merci, merci, merci. Euh, et en gros, elle, elle lui dit « Ah, euh, oh, tu pourrais être le parrain de mon fils ou la marraine, ah. ah, ah. Donc, ok. Et qu'est-ce que pour la meuf ?« Ah bah oui, je peux faire les deux, ahaha ah. !» Mais non, mais ça va pas, mais faites pas ça, N écrivez pas ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est pas forcément la faute de la personne qui a écrit, euh, c'est aussi dans tout le processus d'édition. Je veux dire, il n'y a pas à un moment, une personne chez les éditeurs, chez les correcteurs, chez, chez toutes les personnes qui ont pu lire le livre avant qu'il sorte en papier, qui ont fait des remarques sur euh, peut-être qu'on devrait mettre elle au bout d'un moment pour la meuf trans, ou euh, peut-être que euh, dans l'association, du coup. Euh, au lieu d'expliquer euh, les détails de comment on prend des hormones euh, ou de quel chirurgien on peut faire euh, il pourrait expliquer euh, comment on genre quelqu'un qui est trans Enfin, ah ouais non ça va pas donc voilà euh, je pense que vous avez compris euh, je ne conseille pas ce livre et je pense qu'on va s'arrêter là hein, voilà je me suis assez gueulé je sens que j'ai plus beaucoup de voix il va falloir que je boive de l'eau avant de tourner les autres vidéos euh, j'espère que cette vidéo vous aura été utile euh, j'espère que ça vous aidera à... Choisir ou ne pas choisir certains livres en, en librairie ou en médiathèque. Bon, évidemment, si vous avez un avis pas pareil, mettez-le en commentaire. Mais euh, je, de toute manière, je suis intransigeante euh, sur euh, la transphobie, le validisme, euh, d'autres trucs dont je peux parler. Enfin, il y a rien à défendre, quoi. C'est transphobe ou c'est pas transphobe, ben bah, ça l'est. Voilà, c'est tout. Hein, voilà, il a pas, il peut y avoir d'autres qualités, hein, Mais euh, quoi qu'il arrive, ça reste transphobe. Hein, voilà. Euh, bref on s'arrête là, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire à partager, à vous abonner euh, et puis on se donne rendez-vous très vite pour des prochaines vidéos plus positives j'espère